Euh, je vais faire ça, pour Mathieu. Euh, j'ai 38 ans. Et puis j'ai la petite petite Puis je travaille à son formatique. ordinateur, j'utilise une euh, trackboard. Comme ça, j'ai pas besoin de bouger la, so la souris. Puis là, j'ai qu'à bouger euh, juste le pouce, sans en faisant tourner la, la boule. Et puis pour les kicks, j'ai deux kicks qui sont branchés à l'ordi. Puis là, qui est utilisé pour euh, le kick gauche, et l'autre, c'est le kick droite. Et puis, ben, voir, euh, si il si sur mon attache, je peux utiliser grâce à. De dessinement, faut juste que j'ai deux boutons. J'ai un bouton pour euh, cliquer pour euh, dessiner, puis sélectionner les, les applications où soit allumer la lumière ou la porte sur mes stores, puis aussi euh, beaucoup des euh, jeux sur Natal aussi. Puis, et, Facebook ou Instagram. Euh, je pensais que c'était difficile au début, mais euh, vu qu'on avance dans les années, je vois que c'est de plus en plus accessible euh, grâce à plein de moyens ergonomiques. Ouais. Ouais, je trouvais bien de pouvoir utiliser la souris euh, euh, peut-être euh, qu'avec les yeux. Peut-être qu'à l'argent, on pourra contrôler euh, l'ordinateur avec le cerveau.